un autre pèlerinage que de fois il m'avait dit je t'emmènerai dans la Kissaria. c'est là que je suis né. La Kissaria, c'est le domaine des marchands, le quartier grouillant de vie qui rappelle que de tout temps Tlemcen fut un des comptoirs les plus actifs de l'Algérie. Les artisans du cuir y sont légion. Je n'ignorais pas que le père d'Ali avait été l'un de ces habiles décorateurs de sel et de babouches dont la renommée n'est plus à faire.